Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel pour vous montrer comment utiliser un autre IDE que Visual Studio ou MonoDevelop, ici en l'occurrence Visual Studio Code. Alors, cette question m'a été posée plusieurs fois, donc je tenais à y répondre. Alors, euh, premièrement, j'ai ici un projet tout simple euh, qui me permet euh, ici d'avoir un cube, mais qui ne sert vraiment à rien, c'est vraiment pour le support. Alors, la première chose qu'on va devoir faire, évidemment, et ça, je suppose que vous l'avez déjà fait, c'est installer Visual Studio Code. Donc, moi, il est déjà installé et euh, je vais devoir indiquer dans Unity le chemin de l'IDE. Donc, pour ça, je vais faire un clic droit propriété. Et vous pouvez voir qu'ici, je vais pouvoir récupérer le chemin qui est dans Data Local Program. Bon, peu importe. Donc on va aller retourner au niveau d'Unity, on va aller dans le menu Edit et on va aller chercher euh, Préférences. Dans les préférences, on va choisir les External Tools et là on va pouvoir voir qu'on a par défaut ici, moi j'ai Visual Studio 2017 mais vous avez peut-être MonoDevelop ou autre. Vous pouvez voir que j'ai déjà Visual Studio Code parce que j'ai déjà testé. Donc sinon vous faites Browse et vous tapez directement ici, vous faites un coller, au niveau euh, de ce que vous avez copié au niveau du raccourci vous enlevez les guillemets vous validez et vous arrivez dans ce dossier et là vous choisissez code donc là on va pouvoir observer que visual studio code est venu à la place de visual studio community donc pour unity ça va suffire alors maintenant le problème qui va se poser si on crée un script c'est sharp qu'on appelle démo, on va le valider et on va l'exécuter pour l'éditer avec visual euh, studio code comme vous pouvez le voir alors on, peut, euh, on aura besoin d'extensions justement et notamment le C Sharp pour pouvoir utiliser euh, Visual Studio Code parce qu'à la base c'est pour faire du développement web mais on peut grâce aux extensions intégrer euh beaucoup de langages, notamment le C-Sharp. Et vous pouvez voir en bas à droite qu'au lieu d'aller chercher cette extension, on peut voir que ça me propose de l'installer parce que bah pour euh, ce type d'extension de fichier, euh, bah on a besoin de d'installer euh, cette extension. Donc je vais cliquer sur « Install » et on peut voir que si vous la recherchez manuellement... Cette extension, c'est celle-ci, C Sharp Microsoft Windows. Voilà, et on peut voir que euh, l'installation est en cours. Alors, l'installation est assez rapide, mais euh, l'installation de euh, cette extension va engendrer euh, l'installation de dépendance. Donc, ça prendra un petit peu de temps, va falloir patienter. Alors, maintenant qu'elle est installée, je vais cliquer sur Reload, ça me permettra de relancer. Uh, Visual Studio Code avec cette extension qui va être activée par défaut et là vous pouvez voir les dépendances qui sont en train d'être installées téléchargées et installées, donc on va devoir patienter le temps du téléchargement et de l'installation Alors une fois l'extension et les dépendances installées, vous pouvez voir que vous, avez, vous risquez d'avoir un message d'erreur, notamment ici sur le .NET Client Tools. Alors il n'est pas localisé, tout simplement parce qu'il n'est pas installé. Donc là, s'il n'est pas installé, vous allez devoir le télécharger. Et pour ça, vous avez get.NET Client Tools. Donc vous cliquez dessus, et là vous arrivez sur cette page, et vous pouvez récupérer euh, en fait les, la SDK ici correspondante. Donc vous téléchargez le fichier et vous le récupérez. Alors, une fois récupéré, il suffit d'installer euh, ce cet SDK. Donc, on va double-cliquer dessus. On va faire « Install ».« Oui ». Et on va patienter le temps de l'installation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous devriez, vous allez devoir certainement redémarrer l'ordinateur à partir du moment où vous installez euh, cet SDK. Donc, vous redémarrez tout simplement votre ordinateur. Donc, une fois l'ordinateur redémarré, vous réouvrez votre projet Unity et on va double-cliquer sur notre script pour voir maintenant ce qui se passe. Alors... On peut voir qu'on a bien ici euh, le script qui apparaît. Mais euh, le problème, on peut voir déjà que j'ai une erreur. Et on peut voir qu'ici, euh, si je fais un, euh, par exemple, Transform, je n'ai pas d'autocomplétion. Donc, ce qu'il faudra faire, on va s'occuper de ce message d'erreur. Ensuite, vous allez voir qu'il n'est pas tellement lié ici euh, à, euh, à Visual Studio Code. Par contre, il nous faudra une autre extension. Donc, on va cliquer ici sur le petit euh, icône d'extension. Et on va chercher ici Unity. Et on va valider. Et là, vous allez voir que vous avez pas mal d'extensions. Et on va installer l'Unity Tools. On va cliquer ici sur Install. Voilà, on va patienter de nouveau le temps de l'installation. Celle-ci est un peu plus rapide à installer. Et euh, nous allons tester maintenant euh, si, après l'installation des Unity Tools, ça fonctionne. Voilà, donc on peut voir que l'installation est, euh, est bien terminée. Et je vais cliquer ici de nouveau sur le bouton reload pour recharger ici. Et là, on va observer si tout ça fonctionne donc on peut voir que j'ai le même problème le, le message d'erreur et si maintenant j'écris transforme on peut voir que je n'ai toujours pas la possibilité d'avoir lauto d'unity. donc on va fermer tout simplement ici visual studio on va aller au niveau des build settings du projet on va aller dans les player settings et ici à droite on va changer en fait le scripting runtime version au lieu de le mettre en 4x équivalent on va le mettre en point net 3.5 équivalent on va devoir redémarrer le projet évidemment Alors, on va rééditer maintenant notre script de démonstration. Et on va pouvoir observer que je n'ai plus euh, d'erreur déjà dans la console. Alors, deuxièmement, ce qui va être très intéressant, c'est que maintenant, on va avoir... Euh, vous pouvez voir les commandes Unity qui vont apparaître sans aucun souci. On va pouvoir utiliser lauto sans aucun souci. Si j'écris « transform », on peut voir que j'ai bien « transform.translate ». Je vais bien l'avoir ici et j'ai évidemment la possibilité d'utiliser maintenant, vous pouvez voir, l'autocomplétion, ce qui est assez intéressant. Alors évidemment, là j'ai écrit n'importe quoi, mais peu importe. Donc voilà comment euh, intégrer Visual Studio Code dans Unity. C'est une question qui m'a été posée souvent. C'est vrai que ce n'est pas forcément évident. Je n'ai pas trouvé d'autres possibilités, en tout cas sur ma machine, euh, d'utiliser euh, ici au niveau des player settings. Euh, l'équivalent euh, ici les, les, les, les, le 3,5 je suis obligé de passer par là même s'il est déprécié comme on peut le voir parce que le, le, net, le point net 4 euh, ne fonctionne pas alors j'ai lu pas mal euh, de posts à ce sujet apparemment j'ai pas vraiment trouvé de, de, de, de, de solution en tout cas si vous en avez une je suis preneur n'hésitez pas à la mettre ici euh, dans, la, dans la vidéo en, en commentaire de cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye